C'est parti, la découverte de Stray, qui était un jeu très attendu aujourd'hui, où on incarne un chat dans un univers plutôt fictionnel. Il y a des robots, il y a de l'exploration, il y a aussi de la mignonnerie, mais pas que. On espère des gros monstres lasers avec des yeux qui tirent des flammes, mais aussi des slashers et autres tueurs en série. Peut-être que ça arrivera, peut-être que pas. On ne sait pas la surprise de Total, maintenant on va découvrir ce que promet le jeu. On est lequel Avec un peu de chance, avec un peu de chance, on doit pouvoir custom notre, notre chat. Non Ah non, on est, on est celui qui est tout dedans. J'ai envie de chanter... Euh... Dans la jungle, terrible jungle... Mais oui, mais c'est... Oh. Très bien. Non, il aboie. Ok. Avec la petite vision. Ok, très bien, super. Oh, génial. On a la petite vue comme ça. Hein. Petit focus. Le déplacement est plutôt rapide. dit mais il y en ou pas hein oh là là c'est beau c'est beau c'est gigabo. très beau. C'est très très beau. C'est vraiment bien fait Il y a des mouvements qui, qui sont très naturels pour ceux qui ont des chats. Allez ça. Ça c'est ce que fait un chat toute la journée, toute la journée. Toute la journée. Dans la jungle terrible. Oh, c'est beau. Le problème de ce jeu, c'est que c'est pas un vrai chat à caresser. Si c'était un vrai chat qu'on envoyé par Steam, je pense que légalement, on serait sur une note négative. comme jeu. ça a pas l'air d'être parti pour mais on croise les doigts premier chapitre stérilisation y'a pas un jeu de médical où tu fais des opérations à corps ouvert bah pareil pour la stérilisation j'ai joué Surgeon Simulator. ok. À l'intérieur. Ben justement, on en parlait à l'intérieur. Il n'y okay. bon, a pas de, de move de saut Et c'est franchement Je sais pas si c'est le cas encore par la suite Mais il n'y a pas de move de saut Il n'y a pas de, de touche de saut Et je suis très reconnaissant là-dessus Parce que dans un tel jeu S'il y a une touche de saut C'est genre un tue-l'amour Un ouais, petit détail Ha tout. <rire> Euh, team Mignonnerie en action oh, Ok. Ouais, il saute quand même de, de, de, de, de, des sauts assez Oh bien ça. Les griffes, les griffes, les griffes Yes <rire> Très bien. La saison 9 de Dexter en première Bien après sa sortie. Directement sur Twitch. Ah ouais, d'accord. <rire> oui vous aussi, les autres chats, vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Et écoutez, je suis en train de créer des symboles chamaniques pour euh, invoquer une créature ancestrale venue de l'espace. Le <rire> chien Serge. Il est son servant de ça. Hein. Ah, C'est trop C'est trop beau. Ah, J'ai double. Tiens. Ah non, j'ai fait des... Ok. C'est l'interaction. Ok, il n'y a pas de jauge de... de Miam. Hein. Wow. C'est bien, on a un déplacement. A mon avis, euh, j'ai pas vu grand chose sur le jeu. Hein. Il y a apparemment des, des robots et tout, donc ça être dans un futur euh... <tousse> éloigné. Ça <tousse> très bien. Alors moi j'ai un chat de, pour la première fois de ma vie depuis seulement un an. Donc je suis en train de valider euh, tout ce que je vois à l'écran. Ok Ah c'est trop beau, ok, et là pour le coup, ah, c'est magnifique, c'est magnifique, parce qu'on n'a pas de, de touche de saut et je vous ai dit, hein, si on avait une touche de saut, on serait en train de sauter en permanence, euh... mais vraiment, parce que ce sont les jeux de plateforme, quand on a un jeu de plateforme, je me souviens quand j'avais l'étable du planète, c'était exactement pareil, et euh... okay, on a un déplacement qui est lent aussi, avec des mouvements qui retranscrit très bien les codes. Hein. Et le fait que ce soit un saut plutôt contextuel... C'est vraiment stylé. Chapeauté. Bah on sait pas trop encore là pour, euh, pour le regard, attends. Je vais te dire. Oh si, un peu Si, un peu, carrément Mais qu'a. Ca oh Stylé l'effet. C'est très con, hein. C'est un tout petit détail, hein. C'est un tout petit détail. T'as un petit effet sur la, dans la rétine. Ah c'est assez bluffant, hein. je suis d'accord. Est-ce que je peux, est-ce que je peux comme dans un, un, un extrait de film hindou, euh, genre euh, si j'étais à cheval, tu sais, je glisse en dessous. Oh, quasiment ça. Sur le flanc comme ça, hein. tu sais, je fonce comme ça et je glisse. Je crois que je fasse un jour le, le jeu avec la BO de Mad Max Fairl. Mais c'est sûr, c'est sûr qu'ils ont, qu ont fait une bataille de chat. Hein. J'ai pas tout le temps envie de courir hein, quand même. J'ai vraiment, il y a, et c'est totalement ça, il hein, y a un côté contemplatif. Je sais pas si l'émerveillement va rester sur le, sur le terme. Mais c'est beau, c'est euh... Ah, comme si, quatre blocs. Tu peux pas te déplacer hein, quand tu es en mode euh, Snake. Snake Snake... Tu te comme ça. ça, ça doit être pour... Euh, résoudre des énigmes. Ouais, je pense que cette introduction, c'est... c'est aussi, surtout pour... Euh, pour t'amener à comprendre les déplacements. Ouais, c'est probablement du post-apo. Oh là là! Oh, J'adore! J'adore! J'adore! Même après tu. Oh, ok. Ouais. Ça, c'est inspiré de très réelles, tu vois. Alors, imagine si t'avais. Euh... Imagine si t'avais une couche de saut. Et c'est comme ça qu'on inventa les réacteurs naturels. Ça, c'est naturel <rire> oh c'est beau c'est beau c'est beau. beau love des son exactement elle m'a c'est c'est Ok. Hop. Là, il en belle. Ok. Bon, c'est beau Non Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non. Balancez moi une corde Balancez-moi Longue vie au roi non. Là tu vois que le fond c'est. Ah euh... c'est. C'est ouf Le fond, on aurait pu croire c'est un dessin <rire> le dédain fais moi un test de dédain oh non on va pas tourner 4 <rire> soud Ok, à mon avis c'est devenu de la... <rire> Et maintenant on joue à un rat qui est de plus en plus petit Hein Ah c'est absurde Il se passe quoi Le chat est tombé dans un bon trou Et il s'est... Est-ce euh, que c'est la patte elle, elle est tout triste. Mais il va revenir en saiyan. Ok. Bah ça va en vrai. Bah c'est un vrai chat. Ouais genre il y avait mal euh, le temps de la cinématique. Et maintenant ça va. C'est un vrai vrai chat. Il te regarde pendant la cinématique. Il fait... Et tu fais... oh. Il ne vraiment pas bien. La cinématique, elle passe, et du coup, maintenant, il part. <rire> Un vrai joueur italien de l'équipe de Marseille. Bien sûr, évidemment. Nous allons, évidemment, proposer des attaques gratuites dans ce tournage de qualité. Ok. Cette décharge, mais cette décharge What ah, Ok. Comme dans la rivière. Succès déverrouillé, saut raté. La crainte de DVL. Ah j'avais vraiment peur de voir euh, un trou de balle à la troisième personne. Est-ce que tu es rassuré Est-ce que tu te sens plus léger du coup J'ai entendu un petit. Euh... Ok, c'est la caméra qui. Euh... est, C'est la caméra là qui. Euh... qui bouge, c'est ça hein? Ce qui est un peu. Euh... C'est un peu jaloux, hein. Ok, ça. Ce qui est pas courant, ce qui montre euh, le côté. Euh... FPS. Le côté FPS, le côté un peu futuriste. Chambre, c'est pratique pour admirer un paysage. J'occupe moins d'espace à l'écran qu'un quand même, quand humain. Même. Wow! Un robot, donc euh... et si ok, t'as bien une sorte de prise de pigeon. à Mon avis, est-ce qu'on peut monter là Non, est-ce qu'on a un lance-grappin Non, plus on peut sauter de haut, d'en bas, d'en haut jusqu'en bas, haut, mais l'inverse, euh, comme dans la vie, finalement, c'est le Cornélien ça laisse vraiment rêveur. ça laisse rêveur et pour le coup c'est très bien transcrit je reste quand même convaincu comme ce que je disais tout à l'heure je reste convaincu que c'est très très bien vu le parti pris de ne pas avoir mis de touche de saut Ça, ça finit en du avec tu vois. Oh. Oh. oh. De l'acide. Super. On peut aller par là, monter par ici. On peut tester. Je joue sur PC, avec une manette euh, X360. C'est beau hein. Ok très bien, là on a donc un générateur. Donnez-nous un signe euh, Donnez-nous un signe Quel est votre âge Quel âge avez-vous Écrivez dans le livre Tu peux aller sur toutes les tables, tu peux aller sur les chaises et c'est complètement inutile, donc c'est totalement indispensable. L'exploration fait partie de, des enjeux. À mon avis, l'enjeu il n'est pas d'avoir une sorte de dextérité pour euh, savoir où sauter, quoi, comment, à quel moment. Je pense que l'enjeu il est plus dans l'analyse du décor et dans la résolution d'un genre d'énigme d'environnement. Il est plus là, en fait. C'est un faux jeu de plateforme. Et c'est, en ce sens-là, c'est bien trouvé, c'est vraiment bien trouvé. Oh, attends. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait la pâtée pour chat C'est... Pour la science Bon, moi, j'y ventil au bloc. Oh, science, j dit. oh non, je m'en vais. Je vais faire, je vais faire mes courses à Lidl. Je reviens. Et je vous assure que les courses, je vais pas les faire sur le rayon du bas. Elles vont pas assumer le choix de la grille. Je pense que c'est pas une question d'assumer ou pas. C'est une question de rester cohérent sur euh, le, le... Un côté famille. C'est pas parce qu'ils font un choix que les autres choix qui n'ont pas été faits ne sont pas assumés. Papa. Ah. Hein? C'est vraiment un chat. Voilà, c'est vraiment un chat. Et s'il y avait un viewer au bord Comme ça, il arriverait comme ça il fait. <rire> ah, c'est l'éclate j'ai des problèmes compulsifs, hein. j'espère qu'il y a un DLC avec un rendez-vous chez un psy, avec le chat qui explique pourquoi est-ce doit tout jeter, tu vois. Un chat. Tu joues une personne en dessous et tu dois éviter pour de voiture. Comment ça s'appelle Il n'y euh, a pas un. Tu un sais, un genre d'alénoïde, tu vois. Apparemment, c'est le chat des développeurs. Ah, il va se faire les griffes sur le tapis ou ah, pas Ouais. Désolé pour le tapis Désolé. pas bien, pas bien, pas bien Il n'y a pas de jauge genre de frustration, tu vois ouais, L'autre tapis jaloux. Alors deuxième quitté, il sert pas à grand-chose. Hein, de... Ah, tu peux en rester, tu peux juste rester sur l'un des deux. En fait. Voilà, ça y est. J'ai détruit le monde, je peux y aller maintenant. Du mmh. mmh. bon, les rideaux. <rire> mmh. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Je les trace sur, les, sur le... Sur le... Sur la peinture. Oh non, non, non, je suis pas de train sur la peinture. Ok, finir. Alors ça c'est ok, c'est ok, ok. De peinture. Ah ok, quand je sors, je suis déçu. Il, y a, il semble bien trop intact. Oh. ça me fait, penser un peu à l'expérience. Euh... Little Nightmare, tu sais, si tu réfléchis en termes de, de gameplay et en termes de linéarité, Little Nightmare, c'est un couloir. hein. C'est vraiment un couloir. Pas un côté plateforme, mais assez illusoire sur le principe. Il y a un côté euh, Rando Life Simulette, hein. C'est pas moi. T'es sûr que c'est une bonne idée, ça Ta ta ta ta ta ta ta Coincé! Il Ah, Et le fait qu'ils aient mis euh, des euh, boutons de saut contextuel euh, sur absolument euh, tout l'environnement et, et pas juste les choses qui servent. Ça apporte de l'immersion, mais au contraire, hein, je trouve. Hein. C'est quoi ce bruit euh, Ma dignité, je pense. Ok. Pas de petits bagues. que la télé est mal réglée. <rire> Fatality. C'est pas moi hein. C'est pas moi hein. On est d'accord que c'est pas moi. Ouais, je Non, je l'ai pas tué. OK. Ah, je peux pas sauter <rire> Regardez il est mort étouffé dans la cagette Est ce que c'est moi Non Je l'ai trouvé comme ça Regardez il... il a du mal à respirer Je suis arrivé Et en même temps quelle idée quoi Faut être vraiment débile euh, Et programmer avec les pieds Faut être sous Linux Genre pour euh, avoir la tête coincée euh, Sur euh, sur le portant Mais, mais qui fait ça sans vraiment Cagette, c'est euh, le niveau d'après Malenia, tu vois. Hein. Je avancer lentement. Là. <rire> <rire> Moi qui viens de me rendre compte euh, que chagrin était le coin du dernier livre que j'ai lu. Peut-être que si tu le laissais lire aussi, le livre, peut-être qu'il serait un peu moins énervé, quoi. Oh! un Ghibli Un Cyber-Ghibli Un Ghibli 2077 Ok Le me faut la BO de Mad Max Fury Et eh mais ça fait peur. Faut que je me penche sur la BO. Oh la BO est hyper sérieux. Un côté prédateur. Je vais les palettes dessus, tu vois. Osef oh, Osef, oh, merci Voilà. élément de gameplay. Hein N Oubliez pas. Hein. Abonnez-vous. Activez la notif, bien sûr, la cloche. Très important. C'est le chat qui le dit. C'est la télé qui le dit. Très très important. Les chats peuvent faire des trips sur le je ne monterai pas dans la violence avec cette euh, vanne. Ah C'est un chat <rire> Je veux monter par ici <rire> Très bien. Ah, c'est beau, c'est bon. Incroyable. Je suis très fan de l'avion. Non mais c'est cool. Je suis très très client. J'aimerais quand même. Voilà. C'est bien parce que là d'ailleurs... J'aimerais quand même tout casser là, Tu te déplaces. Quand tu te déplaces à droite, à gauche... L'endroit où tu montes change. Et là par exemple... tu <rire> <rires> t'as une vue avec genre... Euh... T'as la bouteille qui arrive dans l'espace. Je dois retourner sur ma planète. Allez, là c'est pareil, là c'est. Regardez, regarde. Là. Na na na donc indispensable. Là, pareil. <rire> c'est bon. Il plus rien sur cette plateforme. Parfait. J'ai vu ça, dans, dans l'Adin. Oh, c'est trop tentant. Non, je peux pas pousser. <rire> Là-bas, dans les étoiles... Oh moi ah euh ok il y a un vrai une vraie interaction je, je vis euh, les, les jeux vidéo comme ça hein. je suis euh, à balle je suis totalement à, à balle euh, comme ça regardez à, regardez à droite Regardez voyez deux, deux secondes à droite Regardez. Quand vous, quand vous regardez à droite vous me dites que vous regardez à droite c'est pour le mignon, on dirait ma vie hein. C'est bon Ouais à droite là. Tout se passe bien C'est pas moi, j'étais à l'intérieur Je sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Je sais pas. Je sais pas. Euh, J'ai entendu un bruit étrange, genre. Et hyper inquiétant. Je sais pas ce qui s'est passé.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 Je peux peut-être à l'intérieur et rouler. Mais oui, mais bien sûr, Docteur Jones. Ok, super. Je descendre. Oh, si. Ok. J'espère que mon chat ne tombera jamais devant ce let's play. Parce ce qu'il dira il dira Oh, il dira oh de la botte Il dira, euh, je sais pas, un truc genre, mais regarde, toi tout ce que tu fais, euh... après tu me dis, moi j'ai pas le droit et tout. C'est dégueulasse. Mais c'est un J'espère qu'il tombera jamais sur cette. Je euh... l'espère. Hein. Oh, attends. Mais okay, je pense qu'il faut monter. Très bien et faire tomber la planche. En fait, dès que tu miaules, euh, ça te donne une indication. Vers où aller. Et il y a un autre truc que je trouve bien. Il y a deux trucs que, que je trouve euh, bien comme parti pris. Il y a le fait que. Il n'y a pas de bouton de saut. Que le saut soit contextuel. Hein. Je trouve ça. Euh, ça contribue à l'immersion. Et. Euh, Deuxièmement, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas à outrance des bonus dans les niveaux. C'est tellement tentant, dans un jeu d'équivalent de plateforme, de faire ça. C'est tellement, tellement tentant de faire ça. De mettre des bonus et tout, que tu, puisses que tu dois récupérer à droite à gauche, etc. Et tu vas juste te retrouver à à être obsédé par les bonus, à essayer de platiner. Et pas spécialement te dire euh, ben, l'intérêt d'exploration, l'intérêt de, des moves en fait de partout. Ok. Un truc plus haut hein, non Je vais pas m'embrocher si je fais ça. Ok ok. Ouais c'est quand même haut hein, ouais. Je sais pas où je vais, mais il y a quand même la sensation de « je vais quelque part ». Et ça, c'est fort. Parce que tu pas l'impression hein, d'être paumé. Okay. Ça rappelle dans Dead Space, euh, les effets holographiques dont tu pouvais disposer pour euh, savoir t'orienter des space en plus comme c'est l'exploration et tout Alors, évidemment c'est pas le même thème quoique hein. et eh ben tu euh, quand tu étais paumé t'appuyais en bas ou tu une touche et euh, t'avais une sorte de, de fil d'ariane holographique lumineux qui t'indiquait où aller et c'était vraiment propre à l'immersion et c'était encore moins immersif et pourtant une espèce c'était assez précurseur côté immersif. Il faisait partie de ces jeux où tu avais une barre de vie euh, dans le dos et pas euh, la barre de vie sur un ATH quoi. Ok à mon avis qui doit récupérer un matos. Oula, où Oula Qu'est-ce qu'on vient de vivre là Qu'est-ce <rire> qu'on vient de mort oh La caméra a buggé, je suis d'accord. J'ai peur de louper le saut et de m'empaler. Voilà. Ah. Ouais, bon. Na na na na oh. na y y na na pas une y pour s'allonger une touche pour s'allonger <rire> Et une touche pour s'allonger, là Genre juste euh, là, maintenant pas enfin, tout de suite, là. J'espère que j'aurai surtout les ongles extrêmement aiguisés pour me battre contre des robots... Euh, ...qui ont des lasers. Attention Mais c'est totalement la vraie vie C'est incroyable Na na na na na na na <rire> mort et destruction <rire> destruction destruction attention pardon maman quoi mais non il fait pas ça il le pousse <rire> Mais genre, c'est le seul moment! Le seul moment! Tu sais, il arrive! Je préfère euh, rire et chanson. Tu Oh, t'étais l'élu! Tu faisais rapporter l'équilibre dans la force, euh, con de chat! Ça tombe bien. Fragile <Pfff, rire> oh wow. de volonté. C'est un gap que nous avons entre nous, vous savez. Lui c'est un robot, moi je suis un organique. Chasseur, euh... <rire> W, W, ah, prenez ma matin. Et c'est ainsi que je l'ai reprogrammé. <rire> Ah Il faut que j'arrive en haut. Est... Il est là l'enjeu, ouais <rire> Destruction du monde dans 5, 4, 3, 2 et demi <rire> Je Merci beaucoup, Médale Killer. Ok, je choisis où mettre mon Y, titre. On va faire à droite à gauche, hein. Oh Ouais, c'est oui. ça. Voilà les codes nucléaires Destruction du monde Moi, pourquoi il est scientifique alors que moi, je peux euh... faire tout le taf. Hein. Il manque deux, peut-être. Euh... Oh. Ah, très bien. J'ai compris. Et Il en manque un. Je si j'étais un développeur, je le cacherais dans le décor au milieu ou un truc comme ça. Ça rappelle, vous savez, les vieux jeux euh, de point and click. C'est pas moi T'imagines, de l'autre côté, les caméras comme ça Avec la tête plaquée du chat contre les caméras Mais pousse toi qu'on le chat. Mais attends, mais qu'est-ce que tu faisais de Je l'avais spot ou pas Déjà, dès le départ j'avais dit que si j'étais un dev je le mettrais au milieu. Et c'était encore plus fort que ça. Bienvenue dans la batcave Salut chama Chava au top Pause papate C'est gros, plus ça passe. C'est c'est vrai. La 4 caves. Oh Alors, tu peux pas aller dessus. Oh, je suis... Oh Here we are, want to begin j'ai C'est quoi c'est C'est un petit robot c'est ça C'est une tête de robot J'aurais pu croire que c'est la culotte de ce robot mais en fait pas du tout. Nous ne connaissons rien des obsessions de ce chat pour l'instant. Oh Snake oh, Voilà, la programmation a bien fonctionné. ne ai pas, je suis un chat. Ah Je suis contre Ok, premier texte. Premier vrai texte, une discussion. Je suis libre, tu sais quoi on dirait Jafar qu'on a libéré euh, dans Aladdin 2. Ouais, pas les caméras, un chat dans la vie de morte. Il parle euh, le Sims. J'ai oublié mon nom, euh, je crois que ma mémoire est endommagée. Je suis resté trop longtemps emprisonné du réseau électronique. Je sais que j'ai travaillé pour un scientifique qui venait, euh, qui ici. Il s'appelait le docteur... Euh, Ido, je crois. Oh, tu n'as qu'à m'appeler B12. Il a coulé mon porte-avion. La ville morte. C'est un endroit dangereux, mais tu as l'air débrouillard. ça retourne ici, suis-moi. Bah oui. Très bien. La clé où Ok, tu vas me filer des clés là, c'est Sandek je vais te l'attraper. Stylé. Stylé, stylé. Ma batterie est déjà presque vide. Viens par ici. Oula, oula. Non, non. Non, non. Ne fais pas ça. Je ne suis pas un port USB. Ce n'est pas ce que... Non. Fais gaffe à ce que tu fais. Non Non Non Allez, soirée du mercredi. Non comme. Oui bah oui bah je le comprends Je le comprends <rire> Je le comprends Oh la gravité oh, oh, Qui fait ça hein C'est cadeau a été conçu pour les petits quadrupèdes. Dans ton genre. Ouais, ouais, ça a l'air giga bien fait Pas du tout T'inquiète pas, tu vas t'habituer. J'ai numérisé la clé et je l'ai placée dans le sac à dos. Ok. Oh Presque mieux que la série euh, Resident Evil sur Netflix. facile c'est pas toi qui porte euh, cette tenue euh, en cuir un peu trop sérieux hein. pour savoir euh, à quoi sert un objet montre le moi montre la à d'autres gens non, tu ne montes pas tes objets à des gens que tu connais pas il ouais, faut sortir cet appartement ah Sélectionner un objet à utiliser. Ok. Je voudrais être un chat. Quoi Ok Ah non, c'est tout à fait pareil, là. Hein. Si, là, c'est pas. <rire> bon, un sens, ok. Et là, c'est dégueulasse. Code. 3 plus 48. Quel drôle d'endroit Sandek Ah on va faire de la tyrolienne. On va faire de la tyrolienne. Attention Attends, est-ce qu'on peut... Genre... Euh, arriver de loin et après sauter comme ça Ya yeah Non. Ok. Un petit moment d'attente. Oui Je vais tester ça. Mais ce qu'il y a en bas, tu veux tester Mais c'est dégueulasse est déjà venu ici, c'est de là que tu viens Miaou Promet à quelqu'un que j'irai là-bas, mais premier à qui Miaou, miaou Cette carte postale a inspiré cette peinture murale, prenons-la Miaou, miaou, miaou Ça rappelle Dark City pour ceux qui ont vu le film, bien sûr pas de spoil même si la prescription Dark City commence à dater. D'où viennent ces souvenirs Comment sont-ils arrivés ici Euh. bien. bien, bien. Comment se Il est génial le film Dark City, vraiment. Quoi. Oh, les rêves des souvenirs, c'est très séduisant, hein, le Gameplay. voilà on va se faire un mode parcours on peut remonter y a rien là, je pense What Ok. Yeah. Les taudis. Record, écoutez la la Tu as peur? Où tu étais vendredi dernier à 16h35? Bah, ils ont rien pour avoir faire du chat. Vlad échappe Cachez-vous splinter de 2017